Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, mon nom est Samy J je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Alors, merci encore une fois de vous être arrêté aujourd'hui pour regarder cette vidéo. On est dimanche et j'ai décidé de consacrer mes vidéos du dimanche vraiment pour la parole de Dieu. Parce que je pense, je crois et je sais que la Bible a tellement de leçons de vie qui peuvent nous permettre... D'avancer, d'aller sur le droit chemin, d'avoir des réponses à des situations ou nous donner des astuces en fait pour bien gérer des situations dans nos vies. Donc, moi je veux vraiment prendre ce dimanche, toutes les vidéos du dimanche vont être consacrées à la parole, à des passages euh, bibliques que j'ai eu à lire ou à des versets que j'ai eu à lire et qu'à travers eux Dieu m'a peut-être inspiré de comprendre et donc j'ai eu à puiser des leçons et je vais les partager aujourd'hui avec vous donc je vais appeler ce segment pensée du dimanche vraiment comme moi des pensées parce que j'ai lu quelque chose j'ai eu une leçon alors je viens pour la partager et pour que parce qu'on dit, dit souvent que une personne peut comprendre on peut avoir un seul verset, mais différentes personnes comprennent de, la, de différentes manières. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous parle d'une manière différente toute, pour tout un chacun. Donc je peux comprendre A, toi tu comprends B, ça ne veut pas dire que mon A est faux. Mais l'important c'est qu'on partage vraiment et qu'on puisse s'instruire et mieux grandir dans notre foi. Donc, sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans commencer par le commencement, le début de la Bible. Je ne peux pas vous amener au milieu ni à la fin, mais on va commencer parce que dans tout ce que Dieu fait, il y a une leçon, il y a un message, il y a quelque chose qui veut nous enseigner. C'est à nous d'être ouvert, c'est à nous d'être attentif et d'être vraiment, vraiment attentif à l'esprit. Quand on le lit, on le lit vraiment avec intention, on le lit vraiment pour comprendre, pour se mettre à la place de, du Seigneur, de, de comprendre les contextes, les leçons, etc., etc. Donc, on sait tous qu'au commencement, Genèse 1, Dieu a créé le... Le monde, toute la terre entière, Genèse 2, il a créé Adam, il a dit Tu es le maître de tout, tu peux nommer les, les animaux, tu peux les manger de tous les fruits, et puis il a donné toutes les instructions Tu peux manger de tous les fruits du jardin, sauf le fruit au milieu du jardin, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Puis Dieu a vu que Adam était seul, il ne voulait pas, c'était pas une bonne chose, il a créé Eve, donc les deux maintenant vivaient dans le jardin. Alors, à Genèse 3, qui est la chute de l'homme Adam et Ève sont dans le jardin. Il y a le serpent qui est le diable qui vient s'initier. Cugna, cougna, il entre tranquillement. Il vient parler à Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger des fruits du jardin Ève, dit non. Dieu nous a permis de manger à tous les fruits, sauf à celui du milieu, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Sinon, on va mourir. Le diable sa ruse dit mais non tu vas pas mourir tes yeux vont sourire tu vas devenir comme dieu tu vas connaître le bien et le mal mais tu vas vivre alors elle prend le fruit elle mange et puis elle, elle le donne aussi à Adam et il mange on s'arrête là pour commencer la première des choses que je retiens c'est que avec dieu les choses sont très claires il y a une certitude quand dieu parle il parle tranquillement, il ne vient pas gronder, il ne vient pas semer le désordre, il est, il est clair, concis, il dit ce qu'il a à dire et puis ça s'arrête là. Le diable par contre vient toujours semer le doute, il cynici, il vient signer, vient troubler, vient te faire croire à toutes sortes de manigances, ce qui n'est toujours jamais vrai. Donc dans la vie pour distinguer vraiment, si est Dieu, et si c'est Dieu, ici c'est le diable. Il y a la paix, il y a une certitude. Ça c'est Dieu. Dieu est clair, il est certain, il part clairement, donc tu ne doute de rien. Ça ne veut pas dire qu'en tant chrétien tu ne vas pas douter parce que on est humain, il y a la chair. On va, tout, on va souvent douter parce que bon, il y a cette peur là. Est-ce que, est-ce que Mais à la fin de la journée, l'esprit de Dieu est paix. Donc, quand Dieu te parle, et même si la, la, la décision semble dure et compliquée, tu as cette paix parce que tu sais que Dieu est avec toi, et tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Continuons. Donc, ils ont mangé le fruit, et leurs yeux sont ouverts, ils connaissent maintenant le bien et le mal, ils voient qu'ils sont nus, Dieu arrive, il appelle Adam, ouais, il ouais, être ouais, tu lui se cache, et ils disent, excuse moi Seigneur, on s'est caché parce qu'on a vu qu'on était nus, et on avait peur. Dieu demande. Qui vous a dit que vous êtes nus? Est-ce que vous avez mangé du fruit de l'arbre? Adam commence. C'est la femme que tu as mis dans ce jardin avec moi qui a donné le fruit. Eve commence. C'est le serpent qui m'a dupé et il m'a demandé de manger le fruit. Maintenant, à cause de leur désobéissance, Dieu donne le châtiment. Ils vont sortir du jardin. La femme aura des douleurs quand elle va coucher. L'homme va travailler à la sueur de son foin. Ils vont mourir, ils vont devenir poussière. On connaît l'histoire. Beaucoup de personnes retiennent de ce, ce verset-là que la désobéissance a des conséquences. Ce qui est clair, la désobéissance a des conséquences. On le voit très bien dans beaucoup d'exemples dans la Bible. On sait tous que la désobéissance a des conséquences. Mais moi, en lisant ce passage-là, ce qui m'a marqué le plus, c'était le fait qu'aucun d'entre eux n'a pris la responsabilité, en fait. Tout le monde a commencé à pointer du doigt. Adam a dit, c'est la femme qui a fait. La femme a dit, c'est le serpent qui a fait. Mais personne n'a pris sa responsabilité de dire, oui, c'est de ma faute en fait. Oui, le serpent t'a fait douter. Il t'a dit de manger, que tu ne vas pas mourir. Mais tu avais ce, ce sens-là de choisir. On a toujours le choix. C'est Soit c'est oui, soit c'est non. La femme aurait pu dire non Dieu a dit, donc je ne fais pas. Et on n'aurait pas eu tout ce qu'il y a eu à avoir après. L'homme aussi, quand la femme aurait donné la, le, la paume, le fruit à Adam, on ne sait pas si c'est la paume, on a banalisé tellement c'est la paume aujourd'hui. Quand Ève a donné la pomme à Adam, Adam aurait questionné pour dire, c'est quel fruit parce que j'imagine ils étaient au milieu, sauf si même s'ils si n'étaient pas au milieu de, de, de, du jardin, elle est juste venue avec un fruit, sûrement c'est pas fruit connaissait. Homme, un fruit qu'ils connaissaient. Mais l'homme, Adam, qui est le chef de la famille, aurait pu prendre la question, poser les questions, genre c'est quel fruit Et qu puis dire non, on ne le mange pas. Et une autre leçon que je prends, c'est l'homme vraiment doit toujours être le chef de la famille. Et oui, la femme est là pour le soutenir lui amener le support, l'aider à prendre des décisions, mais c'est lui qui reste le chef, c'est lui qui a l'autorité. Et donc, si les choses auraient se, se, se seraient passées différemment, je pose toujours la question, genre, si au moins, ils avaient assumé leurs actes, est-ce que il y aurait eu ces conséquences? Je pense que oui, il y aurait toujours ces conséquences-là, mais est-ce que Dieu... Dieu aurait peut-être pris miséricorde et dire « oui, c'est vrai, tu avoues ce que tu as fait. Mais je me pose toujours cette question. Mais aujourd'hui, le message vraiment que je veux donner, c'est, oui, la désobéissance apporte des conséquences. Oui, Dieu est paix et l'ennemi vient toujours pour détruire et pour s'aimer le doute. Mais dans toute chose, sois responsable et assume tes actes. On a toujours le choix. C'est soit c'est oui, soit c'est non. Aujourd'hui, je veux que tu prennes le temps de vous regarder dans ta vie. Est-ce qu'il y a des situations où tu n'as pas pris conscience, où tu n'as pas été franc avec toi-même, où tu n'as pas pris sur toi cette charge-là d'admettre tes erreurs, d'admettre tes fautes? Est-ce que tu as toujours eu cette facilité de toujours pointer les gens en oh de sa faute? Elle m'a dit ça, elle a fait ceci à cause d'elle j'ai... Parce que oui, les gens vont dire des choses, les gens vont t'inciter à faire des choses, mais à la fin de la journée, tu as le dernier mot sur de ta vie. Donc, cette vidéo aujourd'hui, cette pensée du dimanche aujourd'hui, c'est apprenons à prendre responsabilité, apprenons à être concret et à être euh, mature ou grand ou conscient de nos actes. Parce que tout ce qu'on fait sur cette terre, on le payera. Si c'est pas ici si bas, on le payera plus haut. Donc, Sois responsable dans tes choix, fais de ton mieux pour marcher droit, quand tu as des instructions, fais-les, Si jamais sa plante, assume-les et ne pointe pas le les, les, les doigt pour dire c'est la faute de l'autre personne, c'est la faute de l'autre personne. Tu as une, une part à jouer, tu as un rôle à jouer, alors assume, cela te permettra de grandir, cela te permettra d'apprendre tes erreurs, cela te permettra d'être meilleur dans la vie. Alors, j'espère que ce message a touché quelqu'un. J'espère que cette leçon permettra de commencer la semaine pleinement avec euh, une conscience plus à l'aise en faisant de meilleurs choix et à être euh, meilleur dans ta vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter si ce passage de la Bible vous a appris une autre leçon, que, euh, autre que la désobéissance, le, le, le la prise de conscience ou prendre ses responsabilités. Si vous avez appris autre chose, partagez dans les commentaires. On est là pour grandir en tant que famille et vraiment être une, une grosse famille. Merci infiniment. Je vous souhaite un bon dimanche et une très belle semaine. Que Dieu vous bénisse. Bye!